C'est le pari, c'est Didier Bourdon et, et Campan dans le Paris. on a Niagnon on a, euh, c'est Bourdon et Bakisako c'est Campan, c'est ridicule tout ceci, tout ceci est absolument ridicule. On verra sur le terrain, il y a beaucoup de joueurs qu'on recrute qui sont hors de forme, qui étaient sans contrat, euh, Thomas toi ton avis sur Mangala du coup bah, Vous êtes gentil je trouve avec lui, Bon, certes il a un CV qui inspire le respect, je ne doute pas qu'il va pouvoir un peu apporter son expérience notamment aux, aux plus jeunes joueurs dans, ouais, dans l'effectif, voilà. mais, mais, mais attendez vous avez regardé. Regardez effectivement son parcours récent, comme l'a souligné Franck. Mangala, sa dernière apparition officielle sur un terrain, c'était il y a six mois. Et son dernier match joué dans sa complétude, c'était il y a un an. On a un gars qui, même si visiblement il est fit, il s'est plutôt bien entretenu, il n'est pas apte au, au football de haut niveau. Et là, qu'est-ce qu'on entend On entend que le staff Stéphane One, veut ne veut ne courir aucun risque avec lui et qui va être lancé face à Bergerac. Mais je crois que nos, nos, nos dirigeants ont oublié qu'il y avait un état d'urgence à la SS et que depuis le 1er janvier, il aurait fallu se mettre sérieusement au travail, qu'on devrait déjà avoir tout notre mercato finalisé et bouclé avec des joueurs opérationnels qui devraient jouer match après match pour nous sauver. Je veux bah, dire que Mangala euh, nous permet de battre, de nous qualifier Bergerac, mais j'en ai rien à foutre. Là, ce qui compte, c'est les prochains matchs, maintenant, où il ne sera pas là, lui et d'autres, ils ne sont pas opérationnels. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre que ces gars viennent maintenant à la SS, qu'ils soient <coughs> opérationnels au mois de février Si ça se trouve, au mois de février, on va se prendre des tanées face à Lyon, Angers et Montpellier, on sera en Ligue 2. Donc Mangala, Tchou, Bakisako ou Nianyon, Nianyon, <rire> c'est un gag